Bonjour la communauté, bienvenue dans ce cours Donc euh, aujourd'hui on continue avec la création de notre site internet euh, Le design qu'on est en train d'exécuter hein, Je vous le montre assez rapidement Je vais prendre cette. ça C'est ça le design qu'on est en train d'exécuter D'accord ça qu'on est en train de faire Et on a fait ça jusqu'ici Bon, on n'a pas encore, on ne s'est pas encore bien occupé de ça Mais on, on y reviendra le reste d'abord ok on en est là on en a là si on regarde ce qu'on a fait on est là ok d'accord donc aujourd'hui ce qu'on va faire on va continuer avec euh, avec cette partie là avec cette partie ok d'accord on continue avec cette partie si on a un peu de temps on fait ça et ça ok et peut-être ça d'accord du coup on y va feu on va aller regarder euh, si on veut on va mettre celui-ci on va le mettre en bleu d'accord parce que c'est souvent ce qu'ils font et euh, ceux-ci on les laissera en blanc OK. Donc on y va feu. Est-ce qu'il y a une bannière qui ressemble à ça Une bannière qui ressemble à ça qu'on peut qu'on peut récupérer. Oui oui, je sais ce qu'on va prendre. Ça on les a déjà créé. Ça aussi on l'a déjà. Donc on pense que ça va être assez rapide. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, pour ça, on va faire ça. On rajoute une bannière. Panneau, vierge. Euh, des fois, je me complique la vie, je ne sais même pas pourquoi. Donc, je vais supprimer ça vous allez voir ce qu'on va faire pour aller plus vite lui aussi si met 30 minutes pour se supprimer hein. ça ne va pas nous aider hein. alors on y va on va dupliquer juste cette bannière et vous allez comprendre comment on va manipuler tout ça je supprime cette bannière parce que je supprime, je duplique cette bannière parce que je peux la réutiliser Donc, en faisant juste ça quand tu veux tu me laisses la main quand tu veux, quand tu veux. Du coup, si je fais ça, je vois qu'il n'y a plus rien dessus. Je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Oh, c'est pas vrai. Je peux le supprimer. Donc c'est bon. On est là. On est là, je sais pas pourquoi des fois c'est tellement lent, tellement lent je ne pas si c'est mon PC ou c'est la plateforme, je ne... je ne saurais vous dire, franchement je ne saurais vous dire. Si je connais la réponse, je vous la donnerai de toute façon. Donc ils ont marqué sport, on va faire pareil. Nous, on va l'appeler Jean-Claude parce qu'eux, ils n'ont pas d'imagination. Hein. Nous, on a beaucoup d'imagination. On va l'appeler Jean-Claude et on va l'appeler Coach. Coach. Alors, Coach. Tout le reste, on le supprime. Supprime. Supprime premier ce premier on sait et ce premier ça c'est fini la photo d'accord qui est au fond là on ira on va la virer on n'a plus besoin bla, bla bla bla dégage je veux plus de toi tac ok du coup la couleur on veut que ce soit noir c'est joli c'est beau ok le noir, c'est extra <rire> Alors, on va dire euh... Qu'est-ce que c'est que ça On va virer ça On veut que ce soit transparent Ok, ça va pour vous donc du coup, on va descendre celui-là, là. Descend. On a un autre texte qui veut, qui dit quoi déjà On va le regarder. Euh, qui raconte quoi déjà Le texte dit ce que nous faisons exactement. Donc ce que nous faisons exact, exactement projet, voyage, ça n'a rien à voir. Mission, photo. Ce que nous faisons exactement. Euh, on va dire autrement euh, nos différentes activités. Activités. Nos différentes activités. Et là, comme on est dans le domaine de sport, ce qui peut être intéressant en fait. Euh, C'est de mettre euh, plutôt euh, des tests, euh, alors je vais dupliquer ça. Genre euh, Pilates, Stretching, moi je connais pas les noms, hein, je suis pas un grand sportif, alors j'aurais du mal à vous dire. Allez, on va faire ça comme ça. Pilates, je à vérifier un truc, okay. donc Pilates. Euh, stretching je ne si comme ça ça s'écrit stretching euh. Euh. Quoi, quoi encore c'est quoi les disciplines là euh. muscu muscu musculation musculation euh... taille je sais pas je vais mettre ça comme ça taille tai chi <rire> <rire> chi chi euh... quoi encore judo tiens c'est du sport et quoi encore bon allez on va s'arrêter là on en a trop on en a assez mis je pense et on peut centrer ça et là c'est vous pouvez mettre des liens dessus soit vous le créez avec des boutons euh, soit vous mettez directement des liens dessus et puis ils peuvent cliquer dessus et rediriger sur une autre page. D'accord C'est une possibilité. Et là, par exemple, on va rajouter une photo. Une photo. On retourne là. On ramène une image. Une image et on va aller dessus. On clique sur l'image, on va changer cette image. Est-ce que l'image est déjà ici Non, elle n'est pas ici. On va aller la chercher. Elle est où Si on la trouve, on la ramène. Donc, non, c'est celle-ci. Jusque là. Oh, tiens, on peut mettre cardio par exemple. Cardio. Euh... On va dire cette image, ok. Elle est en dessous. Okay. Elle est centrée dessus manifestement. Et quand on regarde, quand on regarde normalement on est on est pas mal on s'approche de ce qui est là ok euh, ce qu'on peut faire on peut mettre tout sur la même boîte quand je dis mettre tout sur la même boîte ça veut dire ça regardez ouais la boîte s'arrête là au lieu que l'image soit en haut on va tout mettre sur la boîte donc je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça Là. et je vais ramener l'image dessus quand tu veux un hein, boîte je vais ramener l'image dessus et je vais centrer ça sur la boîte comme ça je peux tout déplacer d'un coup et tout est harmonieux d'accord donc je fais ça tac je redescends, c'est un peu trop proche, et je peux dupliquer. D'accord, je mets ça par exemple là, je mets centré, je mets duplique. Ce que je n'ai pas fait avant de dupliquer, c'est de vérifier la version mobile. J'aurais dû étendre que j'ai ramené une autre photo, une, une photo dessus. Peut-être que le, la photo s'est mise tout en bas au lieu d'être en haut. Ça peut arriver. Mais bon. Ici, par exemple, on peut mettre cardio. Comme on en sait un peu plus. Et nous, on va fouler, cardio. Nous, muscu. musc. Musculation. Ici, c'est musculation. Alors. Alors, ceci, muscu, muscu, muscu, on descend. Musculation. Ah, c'était là. Je sais pas pourquoi je descendais derrière. Et chose. Bon, on a envie de j'ai un peu plus quand même centré et celui-ci qu'est ce qu'on va mettre dernier je sais même parce que c'est comme image poids c'est des poids allez Donc là, quelque chose comme ça, on peut l'enregistrer. Ok. On ferme ça. Là, Donc, je pense que je peux descendre encore ce test un peu. Remonter ça que c'est pas mal et si on regarde là c'est pratiquement la même chose ok donc on peut réduire celle ci on va aller regarder la version mobile pour voir si ça correspond à quelque chose au moins de vérité version mobile on clique sur mobile pour aller regarder à quoi ça ressemble euh donc après, en dessous, c'est juste du test. Test et photo. Ok. Différentes activités. Cardio, là, là, là. ça par exemple, c'est trop grand. On peut réduire. Donc ça c'était ce que j'étais censé faire avant avant de dupliquer je l'ai pas fait maintenant je vais payer ici ça va encore ce n'est pas c'est pas trop de choses donc ça va encore mais euh, ça aurait pu être ça aurait pu être gênant on descend et on prend le test on descend on prend le test on le descend. Et celui-ci, on le réduit au maximum. Ça donne quelque chose comme ça. Et je trouve que ce n'est pas mal. La boîte, là, je peux, je peux la descendre un peu plus. Pour donner un peu plus d'espace. Euh, bah, quand il fait ça, ça m'énerve, quoi. Ah. Je suis pas en train de bou oh. comme ça. Alors, actuellement, le bas, il est sur 8. 5. Ouais. Alors, je vais juste harmoniser, c'est 15, c'est 15, ok, super, euh, autre chose, celui-ci, pareil, on l'éloigne un peu des autres, au encore, 25, celui-ci. 20. Celui-ci, 15 peut-être. 5. C'est pas mal. Et on continue. Si tu veux, hein. tu me laisses là. Donc là, ce qu'on ce qu doit rajouter, c'est un test. C'est une bannière avec du test dessus. Donc, on va faire comme celui-ci. Une bannière avec du test. Fais-moi ça. On va, on va prendre ça. D'accord On duplique. Parce que, vu la façon dont ils ont conçu, ça va être exactement la même chose. On supprime ça. Hop. supprime supprime ça, supprime ça, le test, je vais juste regarder à quoi ça ressemble, c'est juste une sorte de citation, voilà. euh... on va voir si ça va être assez long, non c'est pas assez long, j'ai même pas besoin de ça, boum. Je vais juste copier ça. Le mettre à la suite. ctrl V. Vous imaginez, c'est du, du copywriting celui-là. Donc, vous allez faire votre copie. Ça. Centrer. Et là, on réduit un peu. On duplique. Alors. On va l'appeler comment un Directeur sportif. Directeur. Directeur. Directeur. Sport. Directeur sportif. Je sais pas. On lui donne un titre. ça on peut mettre quoi euh... alors on va lui donner jacqueline jacqueline suché on va l'appeler suché donc, celle qui a dit ça. Centré. Donc si on regarde ici. Je vais l'inventer hein, ça, ce nom-là. Je ne sais même pas si ça existe. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça, bon, désolé. Hein. Euh, C'est un nom qui m'est venu là, que je vais inventer. Donc, euh, Jacqueline, ça existe. Mais Suchet, je ne connais pas. Alors, donc, euh, je ne connais pas de famille qui s'appelle Suchet. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Euh, donc. Si on continue, ça c'est une bannière tout noir avec du test. Euh, le test, on va le mettre en, en bleu ou là et la photo à côté. Donc, on va y aller dessus. On fait le truc pour ça. Pareil, on a ça ressemble déjà à une bannière existante donc on va pas se fouler. On va pas se fouler, c'est en cela que euh, cette, ce, ce, ce design-là, il est, il est plus ou moins facile. Ouais. Parce qu'il n'y a, a pas des choses trop compliquées à créer, en fait. Et, et tant mieux, quelque part. Donc on va prendre ça, on va aller prendre ça. On, on duplique. Et qu'est-ce qu'il raconte là Pff, non, La nature au-dessus de tout. Je ne vois, vois même pas le rapport avec le sport. Euh... Ça doit être justifié sur le côté, à mon avis. Euh. Alors. On va mettre accompagnement personnalisé. Un, Un accompagnement personnalisé ça veut Alors, on accompagnement personnalisé. On élargit ça. Ça donne ça. Je me demande même si mon mon, mon paragraphe là. Pourtant oui, c'est du 3. C'est fou quoi. On dirait que c'est trop petit. Okay, pas on dirait que c'est trop collé au fait. Euh, je vais ramener une photo. Euh... Okay. Il y en a deux maintenant. On va supprimer celle-ci. On va aller chercher la photo qui va bien. Elle est elle est où Elle est là. Elle est là. D'accord. Tac. Fermé. On a notre bannière hein, qu'on vient de créer euh, notre bannière. Oui, cette bannière qui est finie. Ok. Donc prochainement, on va parler. On va, on va créer cette bannière. Et celle-ci. Et celle-ci et celle-ci. Celle je pense que c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Ok. Donc du coup, on se retrouve dans le prochain cours pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à, la, à notre chaîne YouTube, hein, je vous invite à le faire. Et puis surtout, si vous n'êtes pas, vous nous êtes pas inscrit sur notre plateforme de formation gratuite, faites-le parce que ça vous permet de télécharger toutes les ressources, par exemple les sites -là, le site là qu'on est en train de créer, vous pouvez le télécharger pour, pour votre activité professionnelle. Ciao ciao.